Bienvenue dans cette troisième partie de la série « Créer un Space Inventors ». Alors, euh, dans la vidéo précédente, on avait vu comment générer euh, notre vague, c'est-à-dire une vague composée d'ennemis euh, par un script, parce que c'était beaucoup plus simple que de la faire à la mano. Alors, maintenant, on va s'occuper du comportement de la vague, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle doit faire, elle doit se déplacer, comment, quand, et on va voir qu'il y a quelques petites subtilités. Alors, je vous explique ça tout de suite. Alors, le comportement de notre vague. Alors, on la voit ici représentée à l'écran dans, dans un petit rectangle, ce qui représente un peu notre, notre objet wave. Alors, ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle parte dans une direction. Étant donné qu'on va la positionner plus sur la gauche, donc nous, on va définir qu'on doit partir vers la droite. Donc, la vague va devoir se déplacer sur la droite jusqu'au moment où elle rentre, bah, elle sort de l'écran, c'est-à-dire que le premier alien de ce côté-là, bah, commence à toucher une, une certaine limite. Donc, à partir de ce moment-là, quand on arrive au bord de l'écran, il doit, dans un premier temps, descendre d'un certain cran, pour pouvoir justement arriver à un moment à toucher le, le player en bas. Ensuite, quand il a descendu, bah, il doit tout simplement partir dans l'autre direction et de nouveau toucher le bord. Donc ça, c'est un cycle qui va se répéter tout le temps. Parce que la prochaine étape ici sur ce schéma, ça va être de redescendre d'un certain cran et de repartir ici euh, vers la droite pour toucher l'écran. Donc on peut voir que c'est un comportement assez simple. Alors, la seule petite chose... C'est que maintenant, si je vous montre ici, on va avoir, euh, comment dirais-je, une petite surprise. Parce que si on observe bien le jeu, on peut voir que euh, la vague, en fait, avance par à-coup. En fait, c'est même pas la vague, c'est les ennemis qui avancent par à-coup. Donc, étant donné que nous, on va faire avancer notre vague, on va euh, tout simplement les faire avancer euh, aussi par à-coup. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser, euh, dans l'update, par exemple, un déplacement continu. Parce qu'on n'aurait pas ce petit à-coup qui est, en fait, très intéressant. Parce que quand vous regardez au niveau du gameplay... Ça synchronise non seulement les l'animation des aliens, un sprite euh, en fait est changé à chaque fois qu'ils avancent d'un pas, qui y a un, un à-coup. Et ensuite, on va aussi pouvoir euh, tout simplement jouer un son à chaque fois qu'il y a ce fameux à-coup. Donc ça permet de synchroniser tout ça, comme on peut le voir. Et donc on va devoir utiliser une petite méthode pour bah, avoir cet à -coup à l'écran et pouvoir le gérer. Donc c'est parti, je vous retourne tout de suite dans Unity. Alors vous pouvez observer que j'ai déjà importé quatre sons ici, qui sont les sons de déplacement, on va s'occuper de ça ici, donc ces quatre sons à peu près euh, différents, alors c'est le jeu de les sons de la version 8 bits, J'ai pas trouvé d'autre chose, mais en tout cas c'est le fameux son de déplacement de la vague et on va les jouer par intermittence, enfin on va les jouer des uns à la suite des autres, vous allez voir comment on va faire. Bon la première chose qu'on doit faire ici c'est de bouger notre euh, notre vague, alors la vague vous pouvez voir j'ai modifié ici à 9,5 pour qu'elle soit un petit peu moins grande, euh, et maintenant ce qu'on doit faire c'est la faire se déplacer et notamment ici vers la droite. Donc, euh, ce qu'on va faire, on va aller au niveau des scripts et on va modifier le script wave qu'on a sur notre euh, objet. Donc, comment va-t-on faire Alors, mon euh, Visual Studio s'ouvre du mauvais côté, voici. Alors, comment va-t-on faire euh, j'ai ici au niveau de mon objet web, on a créé le générateur. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est le, le faire se déplacer. Alors, je pourrais utiliser l'update, comme je vous l'ai dit, mais là, ça serait une erreur parce que ce serait un, un déplacement bien fluide. Or, euh, moi, je veux un à-coup. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser plutôt une coroutine parce que ça va me permettre, euh, en fait, de définir un laps de temps. Donc, ce que je vais faire, on va commencer par faire la, la coroutine. Donc, on va faire un IE enumérator. Et cet IE enumérator, on va l'appeler tout simplement MoveWave. Voilà, voilà, et on ne va pas y passer de paramètres. Alors, la première chose euh, que je vais faire, c'est euh, définir aussi quelques variables. Alors, je vais euh, ici mettre un espace et je vais euh, mettre les variables qui sont euh, ici, euh, qu'on aura besoin en fait dans cette partie. Alors, euh, les variables. On aura besoin d'une un, variable qui va être de type boolean. Et on va la passer en public parce qu'on risque de devoir venir euh, par la suite dessus. Parce qu'elle va tout simplement s'appeler « can move ». Et en fait, ce boolean, on va dire « true au départ ». Mais en tout cas, on pourra intervenir justement pour dire « maintenant, on ne veut plus que la vague bouge ». Donc ça, ça va être intéressant par la suite. Ensuite, on aura de nouveau besoin d'une variable publique qui va être de type euh, boolean, qui va être « walk right ». Et euh, on va dire qu'elle est égale à tout. C'est-à-dire, ça se déplace, ça marche vers la droite. Bon, je les mets en public. On verra après celles qu'on n'est pas obligé de mettre en public. Mais dans un premier temps, je les passe en public. Alors, de, pour plusieurs raisons. Maintenant, les suivantes, c'est parce que, en fait, ça va nous permettre ici, on va prendre des floats. Et, euh, en fait, on devrait y avoir accès depuis l'inspecteur. Donc, on va les passer en public aussi. Donc, la première que j'aurais besoin, c'est Wave. « Wave Step euh, », et ici, on va l'appeler « Right ». Alors, pourquoi Ça va être le, le pas de déplacement, en fait, sur la droite. Donc, je vais mettre une flotte. Ensuite, j'en aurai besoin d'une deuxième qui va être presque pareil donc je vais la mettre ici. Donc, ça va être « Wave Step », et là, ça va être « Down », en fait, quand elle va devoir descendre. Et là, on va pouvoir avoir la main dessus aussi. Je vais mettre une flotte par défaut. Et la dernière qu'on aura besoin, c'est « Wave Speed », pour la vitesse de déplacement. Alors, je vais lui mettre 0,8 flotte. Vous devez dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est parce qu'en fait, cette web speed, ça va être tout simplement le, la durée de notre, euh, notre coroutine qu'on est en train de construire. Donc, je vais revenir dessus. Maintenant, on continue. Alors, euh, au niveau de ça, maintenant, j'ai besoin euh, d'utiliser une boucle while. Alors, vous allez me dire pourquoi une boucle dans lieu numérateur bah, Vous allez comprendre tout de suite. Si je fais un while, while pardon. donc je passe en paramètre can move, donc en can move est égal à true, à ce moment-là, je vais pouvoir déplacer la vague. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais créer un vecteur 2 ici, que je vais appeler direction, pour savoir dans quelle direction elle doit se déplacer, la vague. Donc, ça, on le sait grâce à walk right. Parce que walk right, en fait, je vais faire une condition ici, euh, ternaire. Donc, si walk right est égal à true, à ce moment-là, je vais dire que direction est égal à vecteur 2, euh, point right, déplacement vers la droite. Euh, sinon, bah, je vais tout simplement dire que c'est égal à vecteur 2, lève déplacement vers la gauche vous l'aurez compris alors pour ceux qui ne savent pas euh, ce que je suis en train de coder ici allez voir sur le site, ça s'appelle une condition ternaire. Je ne vais pas la réexpliquer ici, mais je vais faire très vite. Je déclare un vecteur direction et ici j'utilise ma fameuse condition ternaire qui est en trois parties l'instruction boolean qui doit être vérifiée, walk right égale true Si Donc s'il est euh, à true à ce moment-là, eh ben, je mets le petit point d'interrogation et derrière la valeur si euh, true, donc vecteur de right. Donc ça veut dire que direction sera égale à ça. Si c'est faux, s'il est égal à false, à ce moment-là, je lui attribue left. Donc vous l'avez compris, c'est très simple. Mais allez voir, les conditions ternaires, c'est assez intéressant. Ça permet de faire des conditions sur peu de lignes. Donc si euh, bah, j'ai ça maintenant, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais tout simplement faire un transform.translate. Je vais faire une translation de vecteur pour déplacer ici la vague. Et euh, je vais lui dire qu'elle doit aller dans quel sens Et eh bien, direction qu'on vient de déterminer juste au-dessus. Qu'on va multiplier ici par euh, le wave euh, step. Alors, step right, parce que je veux qu'elle se déplace, sur, euh, avoir la main pour le déplacement à chaque fois sur la droite. Et on va multiplier ça. Alors, j'avais mis par time, point data time, mais non, mais ça ne sert à rien, je suis dans une boucle. Donc, on va laisser comme ça, on verra bien. Euh, voilà. Donc, ça, j'ai ma direction. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire ben, Je vais justement faire mon fameux yield. Parce que mon yield, je le fais dans ma boucle. Et je vais pouvoir faire une temporisation dans ma boucle, une, une boucle qui va être infinie tant que « can move » égale « true ». Donc il suffira que je modifie la valeur de « can move » à « false » pour que ça ne se produise plus. Donc ça, ça va être parfait. Donc ici, uh, « yield return new wait for seconds » et pas « of frame »« new weight of seconds ». Et là, en valeur, bah, qu'est-ce qu'on va passer On va tout simplement mettre la « wave speed ». Rappelez-vous, j'avais dit euh, je l'initialise à 0.2, il me semble. Bah, c'est tout simplement parce que c'est la valeur de, de ma coroutine. Au plus elle va être euh, courte, cette valeur, au plus ça va aller vite. Quoi. Donc voilà. Donc si on fait ça, maintenant on a euh, notre IE numérateur et ça devrait déplacer euh, bah, notre, euh, notre vague. Et euh, ici on a déterminé grâce à WalkWrite. Mais là vous dites oui, mais WalkWrite on ne va pas le changer. Non, dans un premier temps il va aller qu'à droite. C'est normal. Mais on va s'en servir ensuite, vous allez comprendre pourquoi. Donc ce que je fais maintenant, bah, je peux créer mon start hein, parce que là j'en ai pas, je crois, sur cette méthode. Donc « void start ». Et au start, qu'est-ce que je vais faire Je vais appeler euh, ben, je vais faire une start de la coroutine Ma coroutine s'appelle « move euh, wave ». Il n'y a pas d'argument. Voilà. Et voilà. Donc ça, maintenant, on va pouvoir le tester pour voir si ça fonctionne. Donc je retourne dans Unity. On vérifie qu'au niveau de la wave, tout a bien pris. C'est bien ça. Et si maintenant, je fais « play », qu'est-ce qui se passe ben, On peut voir qu'on a bien nos aliens qui se déplacent par cran et sur la droite. Donc c'est parfait. Bon, évidemment, maintenant, ils ne reviennent plus. Alors, on peut voir ici, je vais, mettre, euh, bah, je vais laisser 0.8. Par contre, le step right, je vais le mettre un peu moins fort pour qu'on puisse voir quelque chose quand même. Alors, bon, La vague est assez grande aussi. On reviendra sur sa taille plus tard. Voilà. Mais là, on peut voir que ça fonctionne. Et il faudrait qu'à un certain moment, maintenant, par exemple, ça repart dans l'autre sens. Et, enfin, ça descend et ça repart dans l'autre sens. Bah, Ça, on va pouvoir le faire. Alors, comment on va faire il nous faut quelque chose pour détecter. Alors, il y aurait plusieurs solutions. Moi, j'ai choisi une solution ici qui est assez simple, qui va s'appeler. On va créer un empty et on va utiliser ce qu'on appelle des bumpers. Alors, je vais écrire créer un objet ici, bumpers au pluriel, parce qu'il y en aura deux. Vous doutez bien. Alors, dans un flipper, on a des bumpers. La balle arrive sur un bumper elle, elle rebondit dans l'autre sens. Elle air bah, est repoussée. C'est pour ça que je les ai appelés bumpers. On aurait pu les appeler limitations. Tout ce que vous voulez, ça aurait fonctionné aussi. Donc, ces bumpers ici, euh, je vais lui mettre d'ailleurs un transform ici à zéro pour que je suis bien au centre. Là, je suis bien au centre. Et je vais faire un add component. Et je vais lui mettre un box collider 2D. On peut le voir ici à l'écran. Alors, qu'est-ce que je vais faire Je vais me servir de collider, en fait, pour détecter la sortie, le bord de l'écran. Donc, pour ça, je vais déjà adapter deux colliders. Le premier qui est là, je vais le mettre ici au bord de l'écran. Voilà, comme ça. Euh, et on va... Euh, donc là, j'ai modifié son offset. Donc, je peux le déplacer à l'intérieur du point, ici, qui est le point central. Regardez si je mets une étiquette. Elle va nous gêner par la suite. Mais voilà, on peut voir que je suis bien ici au point central. Donc voilà mon premier, je le passe en East Trigger, tout va bien. J'ajoute un deuxième et évidemment je fais exactement la même manœuvre, sauf que l'offset ici euh, sur X, je vais aller me déplacer de l'autre côté et je vais essayer de le positionner. Alors, on n'est pas au centimètre près, hein, on peut ajuster ça par la suite. Donc une fois que c'est fait, j'ai mes deux et je n'ai plus qu'à les modifier en hauteur. Donc je vais jouer avec le Size Y et je vais les faire dépasser de l'écran. Je vais faire la même chose avec l'autre et me voilà avec... De bumper dans mon objet bumper au pluriel donc ce que je vais faire maintenant je vais les taguer alors moi j'ai déjà préparé un tag qui s'appelle bumper vous je vous encourage à en créer un vous faites un tag je vous ai déjà montré donc bumper voilà donc maintenant j'ai deux objets bumper et j'oublie pas de cocher is trigger alors maintenant on va créer un script pour ces bumper de, de façon à ce qu'ils communiquent en fait quand il y a une ça rentre ici euh, au niveau de ma vague et attention ma vague ne possède aucun collider donc je ne peux pas me servir de l'objet vague par contre, je vais pouvoir me servir des enfants, c'est-à-dire de ici euh, les, euh, les, les aliens qui se déplacent ici. Euh, là, vous voyez, lui a un collider. Et clac Donc comment je vais faire ça Alors vous allez voir que ça va être assez simple. Bon déjà, on va s'occuper du script des bumpers. Donc euh, mes bumpers, ce que je vais faire, je vais créer ici un script bumper. Voilà. Bumpers au pluriel. Je l'affecte évidemment à euh, mon objet bumper. Et ici, on va l'éditer ensemble. Donc, au niveau de ce script, euh, je vais avoir besoin d'utiliser une méthode. Alors, je les ai passés en trigger. Donc, je vais utiliser la méthode. Alors, je vais agrandir un petit peu. Void on trigger hunter. Et ici, on est en 2D. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant je vais tester le tag. Ah oui, Je vous ai dit que c'était les aliens qui allaient rentrer en collision. Bah, C'est exactement ça. Dans mon objet wave, il y a les aliens qui vont être instanciés. Et eux, ils ont un collider. Et donc, comme ils sont taggés aliens, bah, on peut vérifier maintenant. Donc, je veux dire, si l'objet ici qui rentre en collision avec le bumper, si on compare son tag, c'est-à-dire qu'on vérifie que le tag est bien alien, à ce moment-là, euh, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais tout simplement ici... Euh, comment je peux faire ça Alors. Je vais aller chercher, en fait, euh, une méthode publique qui se trouve dans le parent. Je vous rappelle que je suis l'alien et mon parent. Du coup, ici, je vais être généré à l'intérieur de Wave. Mon parent, c'est Wave. D'accord Donc, sur Wave, en fait, je dois communiquer ici, maintenant, avec le, le script Wavestep. Alors que là, je suis sur un autre objet. Donc, peu importe ce que je vais faire. Je vais tout simplement dire, ici, dans mon objet euh, Bumper, comme la collision a lieu avec un alien qui va être un enfant de la wave, bah, ce que je vais faire, je vais dire tout simplement ici, l'objet collision, donc qui va être en l'occurrence ici mon alien, je vais aller chercher le, le composant dans le parent. Eh oui, c'est celui qui est tout en haut. Et du coup, dans le parent, je vais aller chercher le script qui s'appelle wave. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire appel à n'importe quelle méthode publique. Donc pour ça, je retourne dans wave, et je vais devoir créer ici une, une méthode publique, euh, par exemple en dessous ici. Public void. Et on va s'en servir ici. Maintenant, on va dire wave, euh, la vague, touche, touch. Alors, excusez mon anglais encore. Bumper. Donc à ce moment-là, maintenant, si j'appelle cette méthode publique, j'enregistre. Regardez, je vais faire un débat de euh, On va faire ça tout simplement. Euh, bord de l'écran, voilà. Excusez-moi, je suis un peu lent. Voilà. Donc si je la lance, je fais ça. Donc maintenant ce que je fais dans mon bumper, je vais tout simplement aller chercher cette méthode publique que je viens de créer qui s'appelle qui s'appelle wave touch bumper. Voilà. Et j'ai rien à passer en argument. En fait, de cette manière, quand un alien va rentrer euh, en collision avec mon bumper, bah, tout simplement, ça va renvoyer sur le parent de l'alien qui est la wave. Ça va appeler le script et euh, je vais pouvoir lancer cette méthode publique. Et maintenant, je serai en fait quand un alien touche. Donc, le mieux, c'est qu'on essaye tout de suite pour voir si tout ça fonctionne. Donc, j'ai mon wave ici, je mets ma console. On devrait ici voir quand un alien rentre dedans. Voilà, on peut voir bord de l'écran, bord de l'écran, bord de l'écran. Et on peut voir qu'à chaque fois bah, à chaque fois qu'il y en a un qui passe, bah, je touche. Donc maintenant l'idée, bah, c'est tout simplement ici euh, de coder euh, dans le wave et dans le, le bord de l'écran. Ici, bah, maintenant je dois tout simplement commencer à, à coder euh, ce que ça doit faire. Donc là on sait une chose déjà, on doit inverser le sens. Alors comment je vais inverser le sens bah, Regardez, ici quand j'utilise ma couroutine, je lui définis la, la, la direction tout simplement avec true. Et s'il était à la vraie, bah, tu vas à droite, vecteur de right. Et s'il est égal à faux, bah left. Et ben bah, voilà. Je vais tout simplement ici prendre ma variable ma variable walk right et je vais l'inverser en faisant égal euh, point d'exclamation walk right Voilà, comme ça. Ça, ça me permet d'inverser sa valeur. S'il est égal à true, il ressort à false. S'il est égal à false, il ressort à true et ainsi de suite. Donc voilà, déjà, si je fais ça, eh ben, on va tout simplement pouvoir observer que normalement, si je n'ai pas commis d'erreur, mais on va avoir quand même un petit souci, vous allez comprendre ensuite, mais on devrait voir que ça repart dans l'autre sens, sauf qu'on risque d'avoir un souci. Regardez, et non, là on n'en a pas eu. Alors Je vous avoue que c'est un petit peu de la chance, parce que le souci qui se pose, c'est que parfois, il y a plusieurs collisions, et s'il y a plusieurs collisions, ben euh, j'ai eu le coup euh, en faisant des tests euh, en fait j'ai deux fois ou trois fois la comment dire Alors, comment je pourrais provoquer ça euh, peut-être en mettant un, un pas plus important je pense que ça devrait se produire au niveau de la wave imaginons ici c'est vraiment euh, on va essayer de le faire right voilà je vais le passer ici à deux et on va voir en fait si ça rentre s'il y en a deux qui rentrent en même temps dedans je risque d'avoir le message et ben là on voyait que vous voyez que ça n'a même pas pris voilà c'est peut-être un peu trop. Mais là, ça sort bien de l'écran. Hein. Oui, oui. Ça déconne un peu. Mais bon, j'ai mis un pas euh, un peu exagéré. Mais en fait, il est possible que vous ayez plusieurs collisions. Donc moi, je l'ai eu le problème. Là, je ne l'ai pas. Mais je suis certain que vous allez l'avoir. Donc on va le régler tout de suite pour ne pas être embêté. C'est-à-dire que, en fait, quand il y en a un qui ici, euh... Donc on va retourner au niveau... Euh, du bumper du script du bumper voilà donc si je reviens ici il faut aussi dire que en fait euh, faudrait couper la détection à laps de temps en fait moi j'avais résolu le problème en, euh, en ne détectant plus en fait la collision d'alien au bout de zéro de flotte donc qu'est ce qu'on va faire bah, on va utiliser une coroutine. Eh oui donc on va utiliser ici une variable qui va s'appeler euh, detect qui va être de type boolean donc on va l'appeler detect, hein, detect et on va dire que c'est égal à tout Maintenant, je vais dire ici que s'il y a collision et que le tag est bon et qu'en plus euh, detect égale true. Pardon, je vais y arriver. Euh, donc, à ce moment-là, tu peux y aller. Mais moi, ce que je vais faire, je vais tout de suite dire ici que la détection détecte égale false. Voilà, comme ça, je suis certain de passer une seule et unique fois euh, dans mon tag alien là ici, fin, qui est détecté. Donc s'il si est détecté une seule et unique fois, mais le problème c'est qu'il faut le relancer, et au bout d'un laps de temps. Donc ce que je vais faire, je vais créer de nouveau un numérateur qui va être très simple, ici, il va nous servir de temporisateur vraiment, et on va l'appeler wait par exemple. Euh, et dans ce wait, qu'est-ce qu'on va faire ben, On va faire tout de suite le yield, parce qu'on... Hop, yield, return new wait for seconds, et ici on va mettre 0.2 float. Voilà. C'est vraiment en très peu de temps, mais ça permet, moi par à-coup, s'ils ne sont pas bien alignés, vous allez avoir des problèmes. Là je vous dis, c'est bien la première fois que j'en ai pas, euh, en faisant des tests. Donc euh, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire bah, Dès que le YEL définit, on, fait, on dit tout simplement que detect est égal à true. On définit detect a true. à true. C'est-à-dire qu'ici ma collision, en fait, cette, cette, euh, cette condition ne va être vérifiée Qu'une fois tous les 0,2 flottent. Donc vous avez que déjà ça ne changera rien ici dans notre code. Si maintenant on teste, on va avoir exactement le même résultat parce qu'on n'avait pas le problème. Mais vous allez voir que vous risquez d'avoir plusieurs collisions. En tout cas là ici on peut voir que ça fonctionne. Voilà, alors là ça fonctionne toujours pas parce que j'avais modifié ici, enfin euh, ça fonctionne, ça change rien en fait, vous pouvez le voir. Donc c'est vrai qu'un pas de 2 c'est un peu important, donc moi je vais relaisser 0.5, mais là en fait on va avoir le comportement qu'on veut au niveau de la vague, regardez. Première collision, on peut voir d'ailleurs que les colliders ne sont pas de la même taille, donc il suffit que là, ça avance, voilà. Et on peut voir que ici, oh, rappelez-vous mon collider n'est pas sur le bord de l'écran, mais il est bien au niveau des bumpers ici, hein. regardez. Alors j'ai un petit souci sur la gauche, pourquoi donc on va retester ça pourquoi il n'est pas reparti à droite euh... alors j'ai peut-être pas enregistré mon subscript ça c'est possible si je dis bien au bout de 0,2 de flotte tu remets un tout voilà donc on va passer ici euh, cette variable en public temporairement histoire de voir ce qui se passe au niveau des bumpers donc je l'ai ici la détection voilà donc on va pouvoir observer ici euh, ma case qui devrait se décocher quand il va à gauche euh... enfin non qui va se décocher un petit laps de temps voilà, elle se recoche plus. Donc le problème, il est là. Vous pouvez voir que là, je vais rentrer dans le Collider, ça ne marche pas. Et ici, si je le mets. Voilà, on peut voir que ça repart. Donc j'ai un problème au niveau de ma main de détection. Alors, qu'est-ce qui se passe ça Detect égale true. Alors, je vois pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur Detect égale false. Ah, bah oui. Si, grosse erreur. Je <rire> n'ai pas lancé ma coroutine. Donc évidemment, ça ne se réactivait pas. Oui, bête. Excusez-moi pour cette erreur d'inattention. J'espère que vous en étiez aperçu. Donc, maintenant, ça devrait fonctionner correctement. Voilà, on va avoir des allers-retours. Bon, ben voilà, vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué à mettre en œuvre. Hein. Gauche, hop, tu repars vers la gauche. Et maintenant part vers la droite et comme ça ainsi de suite donc le mouvement de la vague il est bien là maintenant ce qu'on doit encore faire c'est le faire descendre donc le faire descendre ça va pas être bien compliqué parce que encore une fois le point de repère c'est les à coups et euh, ça ça va être assez intéressant parce que je vais m'en servir maintenant pour justement alors on va retourner dans le script wave voilà et donc c'est ici je touche donc j'inverse le sens parce que ce que je vais faire maintenant je vais aussi le faire descendre donc je vais faire un transform.translate vers quoi vecteur de point d'arme descendre euh, et je vais multiplier ça par les variables qu'on avait créé donc on avait créé une qui s'appelait euh, wave wave step down qui correspond justement à la descente voilà et je vais faire ça et c'est tout donc j'enregistre mon script et maintenant on va tester donc on a un wave euh, step down il me semble de 1 par défaut donc on va voir ce que ça donne donc collision il devrait descendre maintenant voilà on peut voir que ça descend Alors, on peut voir que ça descend un peu de trop avec un donc on va le baisser parce que là c'est vrai que c'est beaucoup de trop voilà mais euh, on va pouvoir observer euh, ici maintenant que si je change ça, ma valeur ici, on va mettre 0,3 par exemple, pour ne pas faire quelque chose de trop grand. Bah, on va pouvoir observer que maintenant, ici, mon... Euh, ici devrait descendre. Voilà, on peut voir que là, ça devient plus correct. Donc on pourra encore l'affiner par la suite, mais en tout cas, dans l'esprit, ça fonctionne. Avec nos variables, on va pouvoir maintenant euh, modifier ce comportement. Bon, ça c'est une chose. Alors, maintenant que ça c'est en place, il nous faut aussi nous intéresser à l'animation. À chaque à-coup, il y a une animation. Alors, pour ça, il y a encore une fois d'autres solutions. Alors, on aurait pu utiliser l'animator et tout ça, mais ça poserait problème. Alors, je vous explique pourquoi. Euh, parce qu'encore une fois, il faudrait synchroniser. Alors, on pourrait le faire avec l'animation, mais il faudrait euh, synchroniser avec le, le fameux à-coup. Alors que là, bah, euh, c'est assez simple. En fait, moi, mon idée, c'est sur chaque préfab ici, Alien... Euh, en fait, créer une méthode qui va nous permettre en fait, d'inverser le sprite. On va avoir deux sprites. Alors, je vous explique tout de suite comment je compte opérer. Donc, je vais créer ici mon script. Créer c'est On va l'appeler Alien Animation Alien. Voilà. Parce que ça, c'est un script qui va tourner et on ne va pas s'embêter avec. Donc, Animation Alien. Alors, je vais évidemment aller sur mon préfab ici Alien 1. On va tester avec celui-ci. Ce qu'il y a là-dedans ici, je ne m'en sers plus. Voilà. Voilà. À part peut-être le sprite en vous allez voir pourquoi. Donc je vais euh, affecter ici animation alien. Donc on va l'éditer ensemble et ce script il va être assez simple. Alors je vais euh, tout simplement ici créer awake. Alors j'aurais même pas besoin de ces deux méthodes là, donc on va créer nos méthodes void awake. Donc là on va euh, tout simplement l'utiliser pour récupérer le sprite de départ parce que ici je vais intervertir deux de sprites pardon à chaque à coup à chaque avancement donc ce que je vais faire je vais déclarer mes variables ici je vais dire que euh, public euh, sprite donc ça va être un type sprite voilà euh, et on va l'appeler sprite 2 alors il est public on va le mettre un s majuscule voilà sprite 2 ensuite je vais créer un autre sprite la même du même type qui va être sprite 1 mais lui il va être en privé donc sprite sprite pourquoi Parce que le sprite 1, c'est celui qui est actuellement dedans que j'ai assigné. Donc je vais m'en servir comme point de départ. Donc je vais l'assigner dans sprite 1. Sprite 1. Et là je vais faire tout simplement un get component. Je vais aller dans le sprite renderer qui est son composant euh, qui permet de justement euh, affecter un sprite. Et je vais lui définir son sprite tout simplement. Donc maintenant sprite 1 contient le sprite de départ de mon alien. Maintenant je vais créer une méthode ici qui va être de nouveau privée. Qui va s'appeler euh, Animate Alien. Pour animation Alien. Qu'est-ce que je vais faire dedans ben, C'est très simple. Je vais déjà euh, récupérer son sprite renderer sous le nom de SR et je vais dire que c'est égal à get component sprite renderer pour pouvoir agir dessus. Renderer, voilà. Euh, pour pouvoir agir dessus. Maintenant, je vais pouvoir utiliser SR, ça va être plus simple. Maintenant, je dois définir le prochain sprite. C'est-à-dire que là, je lance le jeu. Quand j'appelle cette méthode, je dois dire si c'est sprite 1, je joue sprite 2. Si c'est sprite 2, je mets sprite 1. Enfin voilà. En fait, j'affiche sprite 1, j'alterne entre sprite 1 et sprite 2, tout simplement, à chaque fois que j'appelle animate alien. Donc pour ça, je vais définir le prochain sprite. Donc on va redéclarer un sprite ici qu'on va appeler euh, next sprite. Next, pardon, j'ai mis next sprite. Voilà. Donc next sprite, euh, en fait, ça va être quoi bah, Ça va être égal à sr point sprite ah oh, excusez-moi sprite je vais y arriver voilà euh, mais en fait ce on va définir maintenant ce sr sprite en fait avec... de nouveau avec une condition donc on va dire que si il est égal enfin en fait comment dire dans ce next sprite je stock sprite mais lui en fait je lui définis avec un double égal ici maintenant en disant que si sprite 1 en condition ternaire donc si sprite1 sprite 1 euh, égale à quelque chose, à ce moment-là, ben, la réponse c'est sprite 2. Et l'inverse, sprite 1. Voilà. Ce qui va me permettre ici maintenant de définir dans Next Sprite. En fait, tout simplement, hein, si dans SR Sprite, il y a, donc dans mon sprite actuel, il y a sprite 1. Ça c'est la condition if. Euh, le petit point d'interrogation, pour dire que c'était la condition, ici, je dis que si c'est vrai, bah, c'est égal à sprite2. Donc, ça veut dire que next sprite va être égal à sprite2, et sinon, il va être égal à sprite1. Donc, euh, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement l'assigner. Donc, je vais dire que sr.sprite est égal à next sprite. Ce qui va me permettre maintenant, à chaque fois que j'appelle void animate, alien d'inverser l'ordre de ces deux sprites. Donc évidemment, maintenant j'enregistre ce script, je retourne dans Unity, je vais aller sélectionner euh, le préfab d'Alien, voilà, et ici je dois y glisser un sprite. Donc on peut voir que j'ai celui-ci, bah, je vais aller euh, prendre celui-ci sur la planche de sprite qui est le suivant. Donc on peut voir que c'est celui-ci, bah, ça va être celui-là, voilà. Donc là c'est assez simple. Alors, maintenant ce qui est bien, c'est que je dois pouvoir appeler. Alors je sais quand je dois l'appeler, c'est à chaque fois qu'il y a un à-coup. Donc pour ça... Moi, ce que je vais faire, dans l'objet Wave ici, qui va être le parent de mes aliens qui ne sont pas encore présents là, hein, mais en dessous ici, on devrait avoir des parents, euh, des enfants qui sont les aliens ici. Bah, ce que je vais faire dans ce script, je vais tout simplement dire que sur tous les enfants, s'il y a une méthode qui s'appelle Animate Alien, bah, il faut la lancer. Et ça, ça se fait par le biais de Broadcast Message. Broadcast Message, j'ai fait une vidéo il y a peu de temps, donc allez la voir. Ça va permettre en fait euh, de définir, enfin d'exécuter de, un script même euh, s'il est euh, privé dans l'objet en question qui est en fait dans n'importe quel script mono-behavior, parce que tout dépend du mono behavior dans Unity vous êtes obligé vos scripts et donc s'il y a une méthode présente qui s'appelle animate alors on va le coder comme ça vous allez vite comprendre mais ça tout simplement je vais le faire ici au niveau du can Move avant le yield donc là je vais tout simplement maintenant à chaque fois qu'il y a un espace je vais lui dire va, fais ci fais ça donc là je vais faire un broadcast message entre parenthèses, seulement un argument sous chaîne de caractère euh, qui est euh, la méthode en question. Donc ici, c'était euh, animate, il me semble, alien. Et c'est tout. Donc, je vais vérifier que c'est bien animate, animate alien. Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'était RLC. Je vais d'ailleurs le coller, ce sera plus simple pour être sûr. Voilà. Et ici, c'est un point-virgule. Donc. Broadcast Message va en fait m'envoyer dans tous les enfants à chaque fois qu'il y a un à coup, animate Alien. Alors on va déjà tester sur notre premier pour voir si ça fonctionne. Ça devrait en théorie. Donc on devrait avoir une animation sur le rouge. Voilà, et on peut voir qu'à chaque changement ici, euh, à chaque pas, bah on a bien notre alien ici qui est bien animé. Vous pouvez le voir ici. Donc c'est parfait, il nous reste plus qu'à reproduire ça sur les autres. Donc ça je vais le faire en un petit peu accéléré parce que je pense que vous avez compris. Il suffit de faire exactement la même chose. C'est-à-dire que ici, je vais sur chaque alien maintenant, je prends mon alien 2. Je vais lui ajouter ici le component euh, animation alien, le script qu'on vient de créer, et je vais aller chercher son sprite, comme en l'occurrence ici, l'inverse de lui, qui est cette pieuvre euh, là avec des pattes qui tombent, on le voit là. Donc cette pieuvre avec des pattes qui tombent, c'est celle-ci, il me semble. Non, c'est celle-ci. Voilà. Donc ça va être celle-ci. Voilà. Donc je fais euh, rapidement les deux autres pour que vous, je pense que vous, avez, vous avez compris le principe. Voilà, donc maintenant si on lance la scène, on devrait voir, alors j'ai profité pour changer un sprite qui n'était pas bon, mais on peut voir en tout cas que ça fonctionne, j'ai bien l'animation sur chaque ligne, regardez, celui-ci aussi, le deuxième aussi, et voilà. Donc on a animé maintenant euh, bah, notre, notre wave, on peut voir que ça fonctionne, elle se déplace et elle est animée et elle descend, on peut gérer là-dessus. Tout ce qu'il nous reste à voir c'est le son. Alors le son, bah, ça ne va pas être bien compliqué, on va pouvoir le gérer comme c'est le son de la vague, on va pouvoir le gérer au niveau de notre objet wave, on va ici l'éditer. Euh, et on va pouvoir créer tout simplement euh, ben, en fait les sons il y en a quatre vous les avez vus ils doivent se jouer successivement quand j'ai un à-coup je joue le premier quand j'ai un autre à-coup je joue le deuxième et le troisième ben, on va utiliser une petite euh, méthode qui va être simple à faire donc la première chose c'est que je vais avoir besoin ici de nouveau euh, de quelques variables donc je vais ici créer un tableau de type audio clip qui va contenir mes, mes quatre clips et je vais l'appeler euh, clip Audio. voilà ensuite j'aurai besoin d'une variable qui va me permettre de dire euh, le, le clip actuel que je dois jouer donc et je vais la définir à 0 parce que pour le moment ce sera le premier alors un tableau commence toujours par l'index 0 et ensuite j'aurai besoin d'une audio source donc évidemment ça je vais pas obligé de la poser dessus et je vais l'appeler audio source en minuscule voilà donc évidemment qui dit audio source va me dire maintenant de récupérer au start euh, ben, l'audio source. Donc avant de lancer la coroutine, je vais dire que audio source en minuscule est égal à quoi ben, Je vais aller chercher le composant audio source qui n'existe pas à l'heure actuelle parce que je ne l'ai pas encore mis mais en tout cas il va exister. Maintenant il me reste juste ici à créer une méthode alors qui va être privée celle-ci parce que c'est de, de la wave que ça va se lancer et je vais l'appeler euh, play. Play Wave Sound, voilà. Donc, on a ici un tableau de son. D'ailleurs, j'enregistre et on va tout de suite aller modifier pour voir si ça a bien pris. Donc, on devrait avoir un audio clip ici qui arrive, voilà. Je vais définir ici une taille de 4. Et dedans, je vais glisser les sons que j'ai besoin. Donc, le premier, sur sera Fast hein. Encore une fois, ces sons sont fournis euh, en ressources de l'article. Ainsi que tout le code source du projet que je vous mets sous forme de package. Donc, vous pouvez récupérer sur upln.fr. Voilà, donc on a nos 4 sons, on a compris, c'est un tableau, l'élément 0, donc index 0, 1, 2, 3, et ici j'ai bien 4 entrées. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais tout simplement ici maintenant, euh, alors je vais de nouveau utiliser une condition ternaire pour que ça va plus vite, mais je vais dire tout simplement que cure clip, je vais définir cure clip. Alors c'est égal à quoi Alors ça va être euh, égal, en fait je dois le définir, là. et je vais de nouveau utiliser une condition ternaire parce que là je dois vérifier en fait que si cure clip. Euh, il est plus petit que la taille entière du, du tableau, donc du tableau clip audio, moins 1, hein, parce que j'ai une taille de 4 et j'ai 0, 1, 2, 3 en index. Donc s'il est plus petit, à ce moment-là, je vais pouvoir lui ajouter un. Par contre, sinon, je vais devoir le remettre à 0 pour ne pas avoir de out of range au niveau de mon tableau. Donc, bah, je vais au lieu de faire des ifs et tout ça, je vais tout simplement dire que la condition, c'est if cure clip est plus petit que ici, Clip, donc mon tableau de clip, clip audio.length. Donc là, je vous rappelle, ça va renvoyer 4. Alors, j'ai que 3 index, donc je mets moins 1. À ce moment-là, je dis maintenant, avec ma condition ternaire, que ça, c'était la condition. Si c'est vrai, bah, je dis que cure clip, current clip, plus égale 1. Je lui rajoute 1. Et sinon, je dis que cure clip est égal à 0. Et oui, comme ça, bah voilà, j'ai pas de problème. Là, je vais gérer mon index. Et à chaque fois que je vais appeler cette méthode, bah, ça va démarrer à 0, 1. Ensuite, la 2, la, la, ensuite, si je la rappelle, ça passera à 2. Si je la rappelle, ça passera à 3. Et si je la rappelle, ça repassera à 0. Voilà, c'est une simple boucle comme ça à chaque appel. Et donc, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là bah, Je vais chercher mon audio source. Je fais ici un play one shot pour jouer le son. Et là, quel son je vais jouer Donc, mon tableau de, de, de, de clip audio. Et là, entre... Euh, crochet j'indique l'indice qui est cure clip tout simplement et voilà le tour est joué donc maintenant on va pouvoir tester ça en live on va pouvoir tester si le son se joue alors encore une fois le son n'est pas le meilleur qui existe mais j'ai récupéré ça sur internet et on va voir tout de suite ce que ça donne alors on peut voir que ça marche pas alors moi je peux vous dire tout de suite pourquoi j'ai oublié ici d'ajouter l'audio source voilà, mais ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas eu d'erreur. Donc on va ajouter ici une audio source. Voilà, on va même la baisser parce qu'on n'en a pas besoin. Alors je me demande si j'ai bien. Je vais faire un enregistrement de tous mes scripts. Voilà, parce que j'ai travaillé sur plusieurs scripts. Et c'est parti, on re-teste. On va écouter. Alors j'ai toujours pas de son, pourquoi euh, On va vérifier ça, mais je ne vois pas pourquoi. Alors, je fais une erreur quelque part. Alors non, il n'y a pas du tout d'erreur, sauf que si je crée une méthode, il faut bien que je la lance à un moment. D'ailleurs, j'ai vu que j'ai mis un O, voilà. Euh, mais donc ici, il faut que je la lance à chaque à coup. À chaque fois qu'il y a un wild ici, là, on broadcast le message pour l'animation des aliens. Bah là, on va tout simplement dire, joue un son. Sinon, évidemment, mon script fonctionnait très bien, mais sans ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est parti, on devra entendre le son à chaque à coup maintenant. Voilà. Donc on peut voir que ça fonctionne. Alors les sons ne sont pas les meilleurs du monde, mais on peut voir que... Enfin, c'est les sons du, de la version 8 bit de l'époque. Euh, mais on peut voir que ça fonctionne très bien. On a vraiment euh, ce qu'on voulait en début de session. Donc on a ici réussi à faire déplacer notre vague selon un certain comportement. On a réussi à animer chaque alien. Et on a ici le son qui se joue en boucle. Et évidemment, regardez bien, si ensuite je ne le mets pas en maximise On Play, euh, que je relance ici, que je viens modifier en live la vitesse de déplacement de la wifi, je la diminue. On a un, un son qui va s'accélérer qui se joue voyez voilà donc c'est le principe ce qu'on voit dans space invaders on peut voir que là ça fonctionne voilà qui vient terminer euh, cette partie donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu fin de cette partie si vous comprenez pas bah, n'hésitez pas à aller voir le lien euh, en dessous de la vidéo qui pointe vers l'article du site vous allez avoir le code source que vous allez récupérer sous forme de package donc facile à vous ensuite de voir un petit peu où vous avez commis des erreurs il suffit de comparer euh, et puis si je vous explique tout au fur et à mesure donc j'espère que c'est clair donc moi je vous dis euh, à bientôt évidemment pour suivre cette euh, continuer cette série donc euh, bah, dans la prochaine étape maintenant on va pouvoir s'occuper alors je ne sais pas encore de quoi on va s'occuper mais, mais évidemment je pense qu'on va maintenant commencer euh, bah, peut-être à détruire nos ennemis euh, parce que c'est euh, la base enfin ce qui suit je vais pas vous spoiler euh, ce qui se passe mais en tout cas dans le jeu vous pouvez voir que quand vous tuez des ennemis il y a une accélération donc évidemment la prochaine étape sera euh, certainement la destruction des ennemis pour pouvoir continuer parce qu'on va encore devoir modifier cette wave au niveau de son comportement elle va devoir accélérer en fait avec le temps bon voilà en tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo à partager les vidéos ici de la série, pourquoi pas, ça peut, ça peut permettre de faire connaître. On m'a réclamé euh, des séries, donc j'en fais, euh, mais je me rends compte qu'il y a toujours beaucoup de vues sur les premiers épisodes et ensuite ça va très vite euh, crescendo beaucoup plus bas. Donc j'espère que cette série euh, vous plaît, en tout cas, euh, elle a été longue, plusieurs fois réclamée, donc euh, voilà, je le fais, euh, mais j'espère euh, derrière que, en tout cas, euh, bah, ça vous intéresse parce que je ne vois pas beaucoup de retours, euh, même si c'est. Euh, Mettez-moi un petit message pour m'encourager, en tout cas, même si ça vous plaît, si on n'est pas beaucoup à la suivre. Mais en tout cas, euh, n'hésitez pas en tout cas, à la partager, tout ça, pour qu'elle soit populaire. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye